Dans cette vidéo, nous allons parler de, du pavé mosaïque. Dans la précédente vidéo, euh, j'avais avancé qu'il y avait un travail de enfin, deux phases, une introspective et, et une ascensionnelle, et que la paire publique euh, à pointe voilà, euh, nous incitait à faire une dé, un travail de déconstruction. Là, sur le pavé, le, le pavé mosaïque, euh, le pavé mosaïque procède de la même manière. Alors, sur la vidéo concernant la maçonnique, nous avions vu qu'on avait inversé O, et Zash et que la, la colonne verticale faisait 3, 5, 7, c'est-à-dire un total de 15, et que le, entre guillemets, la colonne horizontale, 7 et 8, formulait également 15. En l'occurrence, euh, la verticalité c'est l'apprenti qui fait 15, l'horizontalité c'est le compagnon qui fait 15, et l'équerre, en fait, c'est le mettre en phase introspective. Voilà. Alors, bien évidemment, voilà, il y a tout un travail euh, de, du passage de l'équerre au compas que nous avons déjà explicité. Alors, en l'occurrence, le pavé mosaïque, voilà, je vous dis, il fait 15 en, en verticalité, 15 en horizontalité. En fait, ça s'équilibre et ça nous donne la valeur numérique du pavé mosaïque. En fait, le pavé mosaïque doit être de 3 par 5. Alors... En l'occurrence, le noir représente l'apprenti, c'est la lune, le blanc, le compagnon, et la réunion des deux, c'est le maître en phase introspective. Alors, le pavé mosaïque est toujours, enfin, doit être représenté, soit sur le pavé mosaïque, soit sur les tableaux d'horloge, d'une bordure dentelée. Alors, cette bordure dentelée, à plusieurs, signes, enfin à plusieurs significations on lui a attribué plusieurs significations et en l'occurrence elle n'en a qu'une, c'est la déconstruction de la pierre cubique à pointe Alors, nous allons voir euh, que euh, ces triangles euh, isocèles euh, représentent les tétraèdres alors nous avons plusieurs indices qui nous l'indiquent Je... voilà Alors, voici le tableau de loge avec cette fameuse bordure dentelée. Alors, ce tableau de loge est au rite écossais rectifié. Alors, concernant cette bordure dentelée, voilà, on nous dit, je cite, « Le tableau de loge doit être formé d'un carré long, en sorte que sa largeur doit être à la longueur ce que 2 est à 3. Il est entouré dans toutes ses parties extérieures d'une large bordure à compartiment. Euh, elle sert à renfermer les emblèmes mystérieux des maçons ils désignent la différence extrême qu'il y a entre les choses sacrées et les choses profanes. Cette signification, voilà, il, fallait, il fallait bien en donner une signification pour cette bordure, mais on voit bien que euh, elle est un peu simpliste. En fait, ces, ces triangles rectangles représentent voilà, une des faces du tétraèdre tri-rectangle. Et sur ce tableau de loge, les, les euh, triangles isocèles représentent une autre phase, une autre face de ce même tétraèdre rectangle En fait, cela nous suggère voilà, la déconstruction et le pavé mosaïque, voilà, au-delà de la dualité euh, gauche-droite, euh, gauche lumière-ténèbres, euh, etc., nous explicite ce travail de déconstruction. Alors, bien évidemment, il nous faut passer, et c'est la pharmaceutomie nous l'incite, Passer de l'équerre au compas, par conséquent, il nous faudra délaisser le pavé mosaïque. Et il y a un symbole voilà, qui nous l'explicite également davantage. En fait, c'est que, comme j'avais dit dans la présente vidéo, il faut que l'on change de trétaèdre, c'est-à-dire il faut passer du tétraèdre trirectangle, qui est sous les auspices de l'équerre, au tétraèdre régulier, qui est sous les auspices alors, du coup, le pavé mosaïque doit faire 3 par 5, c'est-à-dire euh, avoir 15 euh, carrés, entre guillemets, parce qu'en l'occurrence, ce ne sont pas des carrés, mais euh, des cubes, parce que le pavé mosaïque, c'est un pavé, non pas un pavement ou un parage. Euh, un pavé désigne un volume. En l'occurrence, nous avons vu euh, sur la pierre publique à pointe que euh, la pierre publique peut se diviser en 24 tétraèrres tri-rectangles, et c'est la règle 24 divisions euh, qui nous le suggérait. En l'occurrence, euh, 24 cubes multipliés par 24 font 360. Euh, 360, c'est la valeur du pavé mosaïque, c'est-à-dire c'est euh, la valeur du mètre en phase introspective. C'est pour cela également que, euh, pour bien faire, on devrait toujours le représenter avec un point dans son centre ce qui est euh, dans la pratique, euh, ce qui est le cas, puisque nous avons le fil à plomb au-dessus du pavé mosaïque, mais ce n'est pas tant l'importance du, du, du, du fil à plomb, c'est l'ombre qu'il projette, et c'est celle-ci qui est euh, importante. Nous voyons qu'au rite écossais ancien et accepté, nous avons ce symbole qu'on retran, on, on retranscrit euh, pour la Saint-Jean, au rite français, ou dans d'autres rites, nous n'avons que le cercle avec le point. Et, et euh, Nous disons à chaque fois, euh, si un maître vient à se perdre, où est-ce qu'on le retrouve Au centre du cercle. En fait, nous, avons, nous voyons ici que nous avons 360 euh, tétraèdres, cri-rectangles, et concernant un cercle, nous avons 360 degrés. En fait, ces deux symboles sont, euh, représentent, enfin, représentent, ont la même signification, cependant, à deux degrés de compréhension différente, euh, à deux euh, degrés de, de, de connaissance. C'est-à-dire que ici c'est le maître en phase introspective, et une fois qu'il est passé de l'équerre au combat, ici c'est le maître en phase ascensionnelle. Et le, le pavé mosaïque nous retransmet tout cela. Au-delà de la dualité, c'est pour cela que le pavé mosaïque doit faire 3 par 5. Et ne, ne doit pas être l'intégralité du sol du temple euh, en mosaïque comme c'est souvent le cas euh, dans euh, moult euh, temples pourquoi parce que les degrés de perfection se sont accaparés le temple du roi, du, du, du roi Salomon et une multitude de degrés sont euh, structurés par rapport au temple du roi Salomon et c'est pour ça que le sol en son intégralité est mosaïque mais du coup tous ces indices s'annulent euh, et on ne retient d'eux que euh, la dualité. Certains même vont à marcher sur le fil du rasoir entre le noir et le blanc, ce qui est une aberration totale parce que on précise euh, euh, spécifiquement qu'il ne doit pas y avoir de joint entre les carreaux blancs et noirs. C'est pour enlever toute suggestion et toute tente, euh, tendance à, à vouloir euh, œuvrer entre le noir et le blanc. Le message est tout autre. Voilà. Dans la prochaine euh, vidéo, euh, nous euh, parlerons de la perpendiculaire et du, euh, du niveau. Ils sont pleins d'enseignements au-delà de la verticalité et de l'horizontalité. Voilà.